Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et aujourd'hui je te présente 60 manières, 60 astuces pour faire des économies au quotidien. Faire des économies au quotidien, c'est quelque chose qui est vachement important et c'est un des principes même du frugalisme. Mais c'est aussi hyper important si on veut essayer d'avoir une attitude qui puisse permettre de réduire notre impact sur l'environnement. C'est aussi très important parce que l'époque change, notre planète souffre et il est temps d'en prendre soin. Il est temps aussi de prendre soin de notre porte-monnaie parce que vous le savez, les temps qui vont venir vont être difficiles avec un fort taux de chômage. Et il est temps d'arriver à vraiment changer notre fusil d'épaule pour arriver à mieux nous en sortir, à faire des économies, et je te le souhaite en fin de compte arriver à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière à travers des investissements futurs pour arriver à te libérer de cette société de consommation, de cette dépendance à l'argent en quelque sorte qui bah, finalement il faut bien le reconnaître fait de nous de bons petits esclaves. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce parce que ça permet à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et également, il faut que tu ailles voir sur le site internet parce que tu vas avoir accès à un guide qui va te permettre d'arriver à faire d'énormes d'énormes, énormes économies. C'est le guide des techniques frugalisme qui est complètement gratuit et qui est à disposition. Donc profites-en principaux postes de dépenses c'est bien évidemment le logement l'alimentation et le transport et c'est évidemment des éléments sur lesquels on va essayer de cibler pour essayer de faire les économies les plus importantes néanmoins un sou étant un sou et pour moi il n'y a pas de petites économies donc je te présente tout un tas d'astuces certaines vont te permettre de faire de grosses économies certaines vont te permettre de faire des petites économies à toi de voir là où il faut que tu mettes tes priorités pour arriver à mettre un peu de l'ordre dans tout ça et arriver à vraiment mieux t'en sortir je suis pas monsieur parfait moi même je fais des tas de bêtises qui font que ben j'ai tendance parfois à surconsommer on n'est pas parfait on n'est pas là pour juger personne on n'est pas là pour pointer du doigt pour dire ah lui il conduit une voiture c'est un méchant pollueur non on est là pour essayer de trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à mieux s'en sortir numéro 1 payez-vous en premier, ah, je le dis souvent mais ça aussi c'est quelque chose qui est essentiel si tu arrives à au moins te verser 10% de tes revenus sur un compte de sécurité, idéalement un livret A parce que malgré tout bah, ça permet d'avoir l'argent à disposition tout de suite Et eh ben, tu vas te constituer ce petit fonds de sécurité ce petit matelas qui va te permettre d'intervenir en cas d'urgence, en cas de pépin ça va t'éviter de devoir faire des crédits à la consommation quand tu as un problème dans la vie, une voiture à changer, un divorce, un déménagement un imprévu, que sais-je voilà, il faut toujours avoir un peu de sous de côté et c'est aussi à ça que ça va commencer à servir. 10% c'est vraiment le minimum. Donc si tu gagnes 2000 balles, tu peux essayer de mettre 200 balles de côté. Si tu gagnes 1500 balles, ça fait 150. Un truc important, c'est que tu mettes en place un virement automatique de manière à ce que ce soit quelque chose auquel tu n'es pas à penser. Numéro 2, apprends à vivre en dessous de tes moyens. C'est un des fondements du frugalisme. Si tu arrives à vivre en dessous de tes moyens, tu arriveras à la fin à avoir des sous. Si tu crames tout l'argent que tu gagnes, à ce moment, là tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Et pire encore, c'est que si tu te définis par ce que tu dépenses, et eh ben à ce moment-là, tu vas être victime de la consommation en quelque sorte. Il y avait une chanson il y a quelques années, c'était victime de la mode, tel est son nom de code. Peut-être tu t'en souviens, c'était MC Solar, si je me souviens. Une des clés du frugalisme c'est de mettre la priorité sur les expériences que tu vas vivre plus que sur les objets que tu vas posséder c'est la raison pour laquelle je vais pas forcément lésiner sur euh, ben euh, parfois m'acheter euh, de la nourriture qui va coûter plus cher que ce que je devrais le payer ou parfois même ça peut paraître contre instinctif mais parfois même payer un restaurant un peu plus cher euh, parce que tout ça en fin de compte c'est des moments ces moments là ils sont uniques, ils ne passent qu'une fois ils ne repenseront pas deux fois et puis ben, il faut savoir les les attractions les savourer. Numéro 3, fais toi à manger, apprends à cuisiner, même des trucs tout con. Tu regardes, il y a des sites internet, il y a des recettes, même te faire cuire un oeuf, même te faire chauffer du riz. Il n'y a pas besoin euh, d'être euh, du casse ou paul bocus pour arriver à se faire à bouffer. Hein. Non, franchement, euh, vraiment, tu n'as pas d'excuses. Aujourd'hui, on a tout à disposition, donc euh, apprends à faire des choses simples numéro 4 pour faire des économies d'eau moi je te conseille si tu l'as pas encore fait de mettre une chasse d'eau euh, avec deux boutons tu sais une chasse d'eau économique donc bah il a la chasse d'eau avec le gros bouton pas bah, pour la grosse commission et puis bah il a la chasse d'eau avec le petit bouton pour le reste je pense que tu as compris dans le temps les vieux ils n'avaient pas euh, la chasse d'eau à double bouton donc euh, du coup ils avaient trouvé une petite technique euh, qui est pas bête Ils réduisaient le volume euh, du réservoir euh, des toilettes en mettant une brique dedans <rire> voire même deux du coup bah, le volume était réduit donc bah, ça faisait une consommation moindre forcément et cette astuce elle reste tout à fait valable aujourd'hui hein. une petite brique ça se trouve dans la rue hein. attention néanmoins à pas mettre un truc qui soit friable et qui aille boucher hein, parce que ce serait contre-productif et franchement là pour le coup tu ferais pire que mieux numéro 6 utilise tes produits jusqu'à la dernière goutte tu sais la bouteille de shampoing hein, ou le tube de dentifrice et ben, quand c'est fini tu le découpes le tube de dentifrice et tu vas aller chercher vraiment tout ce qui reste tu sais la bouteille de shampoing quand elle est vide et qu'il y en a plus et ben moi je remets encore un petit peu d'eau dedans je la remue je le secoue et puis ben comme ça ça me permet de tout utiliser c'est vrai après tout c'est du produit que tu as acheté il n'y a pas de raison que tu puisses pas en bénéficier jusqu'à la dernière dernière goutte numéro 7 euh, tout ce qui est produit d'hygiène, beauté, salle de bain, tout ça, il eh ben, y a plein d'alternatives que tu peux faire toi-même. Je suis en train de préparer un guide qui sera bientôt fini et qui va donner tout un tas d'astuces pour arriver à faire des économies dans la salle de bain au quotidien pour madame, pour monsieur et même pour bébé. Alors, tu vas voir, ça va être hyper complet. Numéro 8, achète ta nourriture locale. Et oui, les circuits locaux, ça permet d'avoir moins de transport et ça permet de soutenir les agriculteurs locaux près de chez toi et ça c'est quand même important et puis ça permet d'avoir des bons produits et ça permet d'avoir un contact direct avec le producteur en chantant un peu tu sais toutes les grosses chaînes toutes les grosses enseignes qui leur mettent de la pression mais de dingue à tel point que bah, les mecs ils finissent par plutôt vendre leurs aliments leur maïs pour du bétail plutôt que pour des gens ce qui est quand même complètement fou au fond quand on y pense donc voilà, essaye de renouer du lien. Si tu habites en ville, il y a des solutions aussi pour ça. C'est ce qu'on appelle les AMAP. Il y a des réseaux d'AMAP qui existent. Il y a des sites internet pour trouver des associations, des AMAP près de chez toi. Profite-en, inscris-toi et tu verras, tu auras des bons paniers de produits bio, frais, qui te feront du bien au corps et aussi, la plupart du temps, du bien au porte-monnaie. Je dis la plupart du temps parce que tu sais, parfois, il faut tout de même se méfier. Il y en a qui abusent. Numéro 9, bah, dans la même ordre d'idée, c'est d'acheter en vrac et de stocker dans des bocaux en verre. En achetant en vrac, ça permet normalement de supprimer tous ces emballages qui polluent, notamment les emballages plastiques, tu sais, ou tous les emballages dans lesquels il y a de l'encre qui pollue énormément. Donc en supprimant tous ces emballages, normalement tu devrais avoir le produit moins cher, et puis bah tu devrais avoir un produit également plus simple. Par contre, ça demande à ce que tu aies euh, tes pots avec toi pour pouvoir euh, bah, les mettre et les et partir avec quoi. Attention, les grandes enseignes s'y sont mis, il y en a certains qui déconnent et qui abusent sur les prix. Hein, donc voilà. Euh, voilà, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Néanmoins, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Tu vas voir, hein, toutes ces astuces sont en vrac. Hein, donc, à toi vraiment de remettre dans l'ordre. C'est à toi de jouer gonfler tes pneus correctement tu sais les pneus de bagnole qui sont dégonflés et qui sont à moitié à plat et eh ben forcément le pneu il a une surface d'adhérence qui est beaucoup plus importante avec la route il a un comportement qui est bizarre donc en plus c'est dangereux et en plus tu surconsommes donc gonfle correctement tes pneus de bagnole si tu veux savoir comment on gonfle un pneu il n'y a rien de plus bête ouvres la portière il y a un sticker dans lequel il y a les annotations constructeurs qui sont indiquées il suffit d'aller dans une station de gonflage à côté d'une station de service et puis bah tu remets un petit coup d'air dedans et et tu verras ta conduite va se passer beaucoup mieux et tu feras des vraies économies numéro 11 arrêtez de rouler comme des bourrins roulez moins vite roulez cool anticipez et vous ferez des vraies économies chaque goutte d'essence chaque goutte de gasoil essayez d'utiliser son énergie jusqu'au maximum un exemple quand vous voyez que le feu passe au rouge ça sert à rien de garder le pied sur l'accélérateur on lâche le pied on laisse la voiture mourir on rétrograde petit à petit au fur et à mesure en cassant l'allure du véhicule ça ça va te permettre de faire des vraies économies dans ta manière de conduire. Et c'est encore plus vrai si tu as un véhicule qui est lourd. Numéro 12, pour faire des économies avec ta bagnole, bah le mieux, c'est de ne pas s'en servir et c'est de la laisser au garage. Bah oui, une voiture qui reste au garage, c'est une voiture qui n'utilise pas d'essence. Et bah du coup, forcément, c'est une voiture qui te revient moins cher. Néanmoins, attention, hein, moi j'avais mes grands-parents qui avaient l'habitude de dire une bagnole au garage, c'est comme un cheval à l'écurie. Il faut le nourrir. Bah oui, ça coûte quand même de l'argent, il faut l'assurer, etc et il faut faire les entretiens périodiques. Donc bon, à toi de voir. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'essayer petit à petit d'arriver en quelque sorte à se passer de la bagnole. Numéro 13, acheter une voiture d'occasion. Ça te reviendra beaucoup moins cher qu'une voiture neuve. Alors bon, c'est vrai que parfois, une voiture neuve, tu te dis, ça va me faire plaisir. Et puis au moins, je suis sûr que la voiture elle est exactement comme je veux, comme il faut. Ouais, mais il faut savoir un truc, c'est qu'une voiture neuve qui sort du garage, elle a pris une décote de 20% tu pourrais très bien acheter une voiture d'occasion qui a deux ans et ben à ce moment là tu es à peu près certain que tu feras pas de mauvaise affaire si tu achètes une des voitures les plus vendues pour ça c'est très simple il te suffit d'aller sur internet et de demander à ton meilleur ami google quelles sont les cinq voitures les plus vendues sur l'année dernière et en achetant une de ces cinq voitures tu es certain que il va y avoir un stock de pièces énorme donc les maintenances vont te coûter pas cher tu es certain que c'est des voitures qui seront faciles à la revente tu es certain que ce ce sera des voitures faciles à entretenir et peu coûteuses au final voilà et puis aussi d'essayer d'acheter une voiture qui soit adaptée à ton besoin effectivement si tu es seul célibataire ou éventuellement en couple tu n'as peut être pas besoin de t'acheter un tank numéro 14 essaye d'habiter plus près de ton lieu de travail ça va te permettre de réduire tes trajets et de cette manière ça va te permettre de réduire le coût de ton transport numéro 15 essaye de payer annuellement euh, certains de tes contrats je pense par exemple aux contrats d'assurance je pense par exemple au contrat euh, téléphoniques. parfois c'est possible euh, bah, pour ça il te suffit de les appeler de leur dire bah écoutez si je vous paye annuellement plutôt que mensuellement est ce que vous êtes prêt à me faire une ristourne demande leur hein, c'est tout bête hein. et à ce moment là ça va te permettre de faire une belle économie en général sur 12 mois bah, tu vas peut-être arriver à gagner un ou deux mois eh, c'est pas rien hein, ça se prend hein. numéro 16 c'est un peu l'opposé mais pour les impôts moi je te recommande de mensualiser tout tout tout tout tout tout tout tout tout. impôt sur le revenu euh, si tu payes encore de la taxe d'habitation si tu payes de la taxe foncière et que tes propriétaires tout tout tout il faut tout mensualiser parce que je t'assure moi je me suis pris des claques hein, parce que ben je faisais pas attention alors je faisais au trimestre et puis boum comme le trimestre il arrive tu te prends une claque de malade il faut que ce soit automatique c'est vraiment un des trucs qui est important aussi dans une optique frugaliste c'est que on, on met la priorité sur le temps qu'on passe notre temps de vie sur ces petits moments mais l'accent aussi sur l'environnement hein, la protection de l'environnement et, et, et c'est une valeur qui me personnellement m'est très cher et puis ben on n'a pas envie de s'embêter voilà pour être poli on n'a pas envie de sans s'enquiquiner. Donc, pour ne pas s'enquiquiner, il faut mettre en place un maximum d'automatisme. En l'occurrence, la mensualisation des impôts, c'est un bon moyen de plus te prendre la tête et de ne plus y penser. Et puis, sois sûr d'une chose, hein, eux, ils t'oublieront pas numéro 17 essaye de voyager moins souvent mais de voyager plus longtemps par exemple ben si tu as l'habitude de prendre des petits week-ends avec ta copine etc., tu vois ou de te prendre des vacances par ci par là euh, tu as de la chance d'abord félicitations mais ben voilà tu pourrais peut-être essayer d'envisager de concentrer un petit peu plus tout ça et puis de partir un peu plus longtemps et voilà ça va te permettre de faire des vraies coupures et puis ben, ça va te permettre aussi de faire des sacrées économies parce que le transport que ce soit le train ou l'avion ou même la bagnole ben ça coûte cher hein. donc en prenant moins de vacances en quelque sorte mais en prenant des vacances beaucoup plus longues et eh ben tu vas faire des économies notables et puis ça te sera beaucoup plus profitable parce que tu arriveras à faire une vraie longue coupure avec le job la vie etc Numéro 18, tu sais, avec le coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de développer au maximum le travail à domicile, hein, ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui. Et puis, ça va continuer à s'accélérer, hein, ce processus. Et bah, finalement, si tu peux arriver à travailler depuis chez toi, euh, tout en percevant le même salaire, ce que je te souhaite, eh ben, il faut essayer de le faire. Donc, forcément, moi, je t'invite à essayer de demander à ton patron si ça, ça peut être envisageable et quels sont les outils éventuellement dans cette hypothèse que vous pourriez arriver à mettre en place pour que ton activité reste la même et que, évidemment, ton travail ne euh, soit pas impacté en termes de résultats. Numéro 19, si tu ne peux pas faire de télétravail et qu'il faut quand même que tu ailles bosser, ben fais-toi tes gamelles plutôt que d'aller manger des sandwichs pas bons ou d'aller bouffer à la cantine Sodexo qui te coûte une blinde et qui, franchement, est pas bien meilleure. les courses j'ai déjà dit d'essayer euh, d'acheter en vrac mais un autre truc qui est important d'essayer de faire c'est peut-être d'acheter en grande quantité bah, forcément si tu achètes en grande quantité tu vas pouvoir essayer de bénéficier de prix qui sont plus attractifs pour ça bah, c'est simple hein, tu peux regarder les promos et puis si tu vois que cette semaine il euh, y a euh, des promos sur tel ou tel produit et que c'est un produit non périssable que tu peux stocker pendant longtemps pourquoi te priver si tu as de la place pour le stocker et bah, il faut y aller hein c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires à la maison, un truc tout bête, pense à éteindre la lumière. Bah, c'est vrai que maintenant, on a des ampoules à économie d'énergie ou des ampoules à LED un peu partout dans la maison. Mais néanmoins, bah, ça reste de l'électricité. L'électricité, tu la payes quand même. Donc voilà, quand même, pourquoi absolument devoir dépenser et gaspiller fin, En fin de compte, pour rien. Euh, être frugaliste, c'est faire la lutte au gaspillage. Numéro 22, dans le même ordre d'idées, à la maison, pour faire la lutte anti-gaspillage, essaye d'isoler au maximum ton domicile. ça te permettra de ne pas avoir trop de pertes de chaleur. Tu sais, il y a une manière toute simple, hein, c'est simplement de mettre des boudins en bas des portes. Ça, ça permet de couper les courants d'air. Et puis, ben, éventuellement, tu pourrais envisager de faire des travaux ou de demander à ton propriétaire de faire des améliorations dans le logement pour que tu puisses arriver à moins payer. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si tu es propriétaire d'un logement que tu mets en location, eh ben, il faut savoir que les travaux que tu fais sont également déductibles pour aller plus loin sur ce point, il faut savoir que tu pourrais même profiter de certaines aides d'état pour l'isolation de ton logement. Attention néanmoins, il y a certaines entreprises qui se sont gavées et qui ont fait des trucs qui sont vraiment limite limite proche de l'arnaque hein, en bénéficiant des aides fiscales. Hein. Donc voilà, mais néanmoins, il faut creuser, il y a des dispositifs d'aide qui peuvent exister. Numéro 23. Fais la chasse aux fuites voilà alors je vais te donner un truc tout bête hein. Si tu veux savoir si tu as une fuite chez toi tu fermes tous les robinets tout tout tout tout tout tu vas voir ton compteur d'eau et tu le regardes et si tu vois que ton compteur d'eau l'aiguille elle tourne et eh ben ça veut dire que tu as de l'eau qui passe euh, quelque part voilà donc ça veut dire que tu as une fuite donc il faut chasser les fuites c'est pas plus compliqué que ça si tu sais pas réparer une fuite appelle un plombier ça sert à rien de vouloir jouer à superman tu vas faire pire que mieux tu vas tout péter et là ça risquerait vraiment de faire un drame donc quand on sait pas on apprend ou on appelle ceux qui savent. Si tu as la chance d'avoir un jardin, alors mets-le à profit en faisant ton potager. Si malheureusement, tu n'as pas de jardin et que tu vis en appartement, à ce moment-là, tu pourrais éventuellement demander à la mairie de chez toi si tu pourrais leur louer un petit bout de terrain. Tu sais, on appelle ça les jardins ouvriers. En général, c'est des terrains qui ne sont pas constructibles et puis les mairies, elles les mettent à disposition sous forme de petites parcelles pour que les gens ils puissent faire leur petit potager, leur petit truc. C'est vachement sympa, c'est vachement intéressant et puis ça te permettrait de commencer à avoir ton propre garde-manger. Numéro 25 à résister aux achats compulsifs tu sais tu vois un truc dans la rue une paire de pompes qui te plaît ou un truc le dernier téléphone était là ah, je le veux je le veux je le veux je le veux je le veux Ouh, on se calme on se calme alors un petit truc ce serait de te dire bah pour euh, ce genre d'achat je vais essayer de me retenir pendant dix minutes et puis de réfléchir un peu si j'en ai vraiment besoin ça c'est pour les petits achats et puis bah moi pour les achats les plus importants et eh ben ce que je fais c'est que je les achète pas je rentre chez moi et je dors et si le lendemain après avoir dormi j'ai le sentiment que j'en ai encore besoin parce que c'est quelque chose où qui va m'apporter de la joie au quotidien ou qui va répondre à un besoin réel concret à ce moment là je vais pas me priver et je vais l'acheter parce que effectivement c'est quelque chose qui va répondre à une utilité réelle dans ma vie numéro 26 alors si tu fumes arrête de fumer voilà j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique que j'ai réussi à économiser 17000 euros 17000 euros tu m'as bien entendu en six ans en arrêtant de cloper la clope c'est tout ce qu'il faut pas faire c'est pas bon pour ton corps c'est pas bon pour ton porte monnaie et il faut savoir peut-être ça va te motiver que les trois quarts de ce que tu payes ce sont des taxes hein, comme l'essence d'ailleurs numéro 27 bois moins d'alcool si tu aimes bien boire un coup de temps en temps ce qui est mon cas et ceux qui me connaissent savent que je ne saurais dire non à une bonne bière belge mais néanmoins j'essaye de pas en boire tous les jours et ça me permet de mieux l'apprécier numéro 28 revends tout ce qui ne te sert à rien alors là c'est très simple il te suffit de prendre tout les affaires qui sont chez toi, peut-être tu es encore en confinement, donc c'est encore le bon moment. Tu les tries, tu les mets sur ton lit, là, toutes les sapes qui te servent à rien, et puis tu les revends. Tu peux euh, les mettre sur un site qui s'appelle Vinted, ça va te permettre de gagner des sous. Il n'y a pas de petits sous, ou sinon tu les mets sur le bon coin, ou sinon tu les gardes et tu les mettras dans une brocante. Les bouquins, pareil. Les vieux CD, et eh ben moi, ce que je te conseille, c'est de les encoder dans l'ordinateur, et puis après tu les revends. Il y a un site qui est pas mal pour ça, c'est Momox aussi. Je te le mets ici, Momox, ça va te permettre de faire des des bonnes économies parce qu'ils peuvent te permettre de racheter les livres et les CD. Numéro 29, tu vois, je te l'ai dit, c'est complètement dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Installe des chauffages à économie d'énergie. Bah oui, les économies d'énergie, c'est un truc qui est hyper important dans la maison. En installant des chauffages à économie d'énergie, tu vas faire des vraies économies d'argent. Numéro 30, si tu as des animaux de compagnie et on les adore, nos animaux de compagnie, on a envie d'en prendre soin, c'est nos petits chéris, fais-leur du bon manger, fais-leur à manger toi-même. Même cuisine leur des choses simples et tu verras ça te reviendra moins cher que d'acheter des boîtes pas bonnes industrielles qui sont faites à partir de je veux même pas savoir quoi il ya tout dedans il ya du poney il y ya du koala il ya du singe ils mettent tout à l'intérieur donc voilà fais les aliments toi même et au moins ton animal il aura de la bonne nourriture et tu verras il ira beaucoup mieux numéro 32 au lieu de changer de téléphone tous les ans pour avoir le dernier appareil ben essaye d'acheter un téléphone peut-être un petit peu moins cher mais qui a à peu près ben, toutes les fonctionnalités dont on a besoin aujourd'hui et de le garder très longtemps et de l'user jusqu'à ce qu'il soit complètement mort et puis bah, à ce moment-là tu pourras en racheter un autre sinon autre chose que tu pourrais faire ce serait d'envisager d'acheter ce qu'on appelle les best-sellers tu sais c'est un peu comme les voitures je t'ai dit d'acheter une des cinq voitures les plus vendues bah, si tu achètes un des téléphones les plus vendus à ce moment-là au bout d'un moment si tu veux envisager de t'en séparer pour le revendre et il y a de fortes chances que ce soit encore un appareil qui soit facilement revendable c'est à dire que tu pourrais facilement le remettre en circuit et t'en défaire. Apprends à te satisfaire des petits plaisirs simples de la vie, une bonne bouffe entre amis, un bon moment, quelque chose qui te fait sourire, tu as vu un truc qui t'a fait rigoler, tu as eu une bonne conversation avec une personne que tu n'avais pas eu au téléphone depuis longtemps. Toutes ces petites choses, et eh ben c'est peut-être ça aussi le bonheur d'essayer de les attraper, de les saisir et de s'en satisfaire sans vouloir chercher toujours plus plus plus, sans toujours vouloir chercher à être dans la possession. C'est peut-être aussi ça un hein, des secrets fond Galisme. numéro 35 arrête de regarder les télés avec les chaînes d'infos les infos à la télé c'est pas très très bon la qualité elle est pas très très bonne et crois moi crois moi je sais vraiment de quoi je parle je suis bien placé pour en parler euh, voilà c'est hyper anxiogène ça va pas t'apporter de bien-être et surtout c'est des informations par rapport auxquelles tu n'es pas en mesure euh, d'intervenir donc ça va te mettre que du stress et que du du flip quoi tu si tu veux alors je ne dis pas pour autant qu'il faut faire l'autruche d'accord c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais quand on rajoute de l'émotion à l'émotion quand on rajoute du pathos dans des choses pour lesquelles on est complètement incapable de d'agir eh ben franchement c'est pas du tout bon pour le cerveau c'est pas du tout bon pour ta santé et ça va pas te ramener des bonnes ondes dans ta vie il y avait un truc il y a quelques années qui était vachement bien peut-être tu t'en souviens c'était le 6 minutes sur m6 T'avais toutes les infos nécessaires en 6 minutes, basta. Et c'était vraiment génial parce que tu n'avais pas du blabla pour rien, tu n'avais pas des débats débiles en 6 minutes. Tu savais tout ce qu'il fallait que tu saches. Numéro 37, mets-toi à l'autopartage. Essaye de faire du covoiturage. Tu sais, ben, le plus connu, c'est évidemment Blablacar. Si tu prends des passagers dans ta voiture, ça va te permettre de récupérer de l'argent et ça va te permettre de payer au moins tout ou partie euh, du trajet, euh, du péage ou du gasoil. Voilà, donc pense-y, et puis c'est aussi une manière importante d'arriver à optimiser euh, ta voiture. Quand tu es en voiture, regarde un peu autour de toi le nombre de bagnoles dans lesquelles il n'y a qu'une seule personne, sachant que la plupart des voitures peuvent transporter 5 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 places qui sont complètement inutilisées. Numéro 38, moi je te conseille euh, au travail, euh, si tu es un gros buveur de café, ce qui est mon cas, et ben ce serait de faire ton café à la maison et de le mettre dans une thermos et puis de ramener ta thermos au boulot. Ça t'évitera d'acheter du café euh, pas bon et puis de bénéficier en même temps d'un produit de qualité parce que au moins tu sais ce qu'il a dedans c'est toujours la même idée hein c'est que quand tu sais ce que tu avales et en général tu fais des belles économies alors chez toi au lieu d'utiliser la machine à expresso capsule qui pollue et qui coûte une blinde tu sais eh ben moi je t'inviterai peut-être à acheter une, une cafetière italienne ou une cafetière à piston elles sont beaucoup plus simples elles reviennent moins cher et il n'y a pas besoin de filtre c'est ça aussi qui est intéressant le café en plus il est super bon il est délicieux donc encore une fois c'est une bonne manière d'arriver à faire des économies je me souviens, il y a quelques années, j'avais un copain. À chaque fois que j'allais le voir, il avait une nouvelle cafetière. Alors, il avait la cafetière de base, après, il avait la cafetière avec les capsules, mais c'était des, des sachets. Après, il avait la cafetière avec les capsules en métal qu'on met dedans, tu sais, la fameuse Georges Clunet. Et puis, en fin de compte, c'était des cafetières qui étaient de plus en plus chères. Et c'était une manière de mesurer euh, son évolution euh, dans la société, en quelque sorte, à travers de la cafetière. Franchement, est-ce que tu ne vaux pas mieux que ça Numéro 41, si tu n'aimes pas trop le café et que tu préfères le thé, bah, tu sais, il y a la boule à thé. Tu ben, achètes ton thé en vrac ou tes tisanes en vrac, tu le mets dans la boule à thé. Et puis, bah, tu vas voir, ça va te faire des belles économies hein, pour numéro 42 buvez de l'eau du robinet l'eau du robinet qu'on a en france elle est de qualité absolument exceptionnelle la preuve c'est qu'on l'exporte dans le monde entier si par malheur elle a un goût légèrement chloré pas de panique ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas buvable ça veut simplement dire qu'il faut la laisser dans une carafe un petit temps le temps que cette goût de chlore en fin de compte s'évapore voilà mais ça n'est absolument pas nocif si t'as peur et que tu veux quand même filtrer parce que dans ta région ou ta ville l'eau elle est un peu moyenne n'hésite pas à la mettre ou dans une carafe filtrante ou a carrément utiliser le système de filtrage berquet alors les filtres berquet personnellement je les ai pas utilisés, mais je sais que ça a une excellente réputation et qu'il a plein plein plein de gens qui s'en servent pour boire même carrément leur eau de pluie qu'ils récupèrent numéro 43 tu pourrais envisager d'habiter un logement qui soit un petit peu plus adapté peut-être par rapport à ton besoin tu sais est ce que tu as vraiment besoin de vivre seul dans un château de 12 pièces vide euh, voilà c'est un petit peu cet esprit, en quelque sorte, c'est d'essayer de vivre dans des... Choses dans des domiciles qui, qui te plaisent qui t'apportent du plaisir de la joie du bonheur mais qui soient aussi adapté par rapport à ton besoin réel n'hésite pas chez toi à installer des thermostats qui sont programmables ça va te permettre de régler les températures dans les pièces peut-être que dans toutes les pièces tu n'as pas besoin des mêmes températures il faut peut-être aussi varier la température en fonction de l'heure de la journée effectivement dans la chambre à coucher en journée et eh ben tu n'as peut-être pas besoin de chauffer à 25 degrés tu vois numéro 45 si tu tu as un bébé pourquoi pas envisager de repasser aux couches lavables j'ai plusieurs amis qui sont en couple et qui ont des enfants en bas âge et qui ont fait ça qui sont revenus aux couches lavables à l'ancienne et franchement je dois te dire qu'ils en sont satisfaits faut comprendre que quand même pour la génération de mes parents l'arrivée des couches jetables c'était quand même vu comme une espèce de progrès c'est vrai c'est génial tu mets la couche elle est sale bim tu la jettes, on n'en parle plus ouais mais pour nous pour ma génération aujourd'hui regarde le pognon que ça coûte en couches, c'est juste monstrueux, quoi. Et en plus, ben c'est des trucs qui sont juste jetés. Ça va à la poubelle. On coupe des arbres, on déforeste complètement des forêts entières pour faire des couches, quoi. C'est fou quand on y pense. Numéro 46, tu sais, dans le même ordre d'idée, ça va concerner les mouchoirs. Les mouchoirs en tissu, bah, ils n'étaient peut-être pas si mal que ça. Alors, je sais bien qu'on dit que c'est pas si hygiénique. Et puis, en plus, en ce moment, il y a le coronavirus. Donc, bon, c'est vrai que je peux comprendre que le mouchoir jetable, ce soit un petit peu plus hygiénique. Bref, quand même, les mouchoirs en tissu, moi, j'ai pas l'impression que mon père ou mon grand-père, ils étaient plus sales que je ne le suis aujourd'hui. C'est une idée de quelque chose de durable. Ton mouchoir, quand il est sale, eh ben, tu le laves et tu en remets un propre numéro 47 ce serait de t'inciter à faire toi même tes produits ménagers tu sais avec du vinaigre blanc avec du picarbonate de soude et avec du citron tu peux déjà faire à peu près tout dans la maison il faut quand même prévoir un petit pour vaporiser en quelque sorte ces mélanges mais regarde il y a des tas de recettes qui sont hyper intéressantes là aussi je te l'annonce je vais préparer un guide qui va te donner des techniques pour arriver à faire toute une gamme de produits ménagers maison sans ne plus du tout avoir besoin d'acheter dans le commerce ces produits qui sont polluants et qui sont faits à base de dérivés de pétrole qui sont mauvais pour la planète et qui sont mauvais pour ton porte monnaie numéro 48 et eh oui c'est la fameuse petite douchette pour les wc qui a eu un succès énorme hein, avec le confinement et les bagarres qui a eu dans les supermarchés pour des rouleaux de pq le pq le fameux pq qui est fait à partir de papier qui est fait à partir de fibres de papier d'arbre qu'on a été coupé assassiné pour que tu puisses te frotter tes petites et eh ben je vais te dire si tu as eu la chance de voyager en asie ou au moyen-orient tu le sais tout le monde utilise des petites douchettes au wc c'est vachement plus propre avec la pression de l'eau ça te permet de te nettoyer les fesses et puis ben ça permet aussi d'éviter d'avoir à assassiner des arbres pour ça voilà dans la pratique je te le garantis c'est vachement plus hygiénique numéro 49 j'en avais parlé pour les affaires en général mais tout spécialement pour les vêtements et eh ben c'est d'essayer de les revendre ils peuvent avoir une seconde ou une troisième vie Sinon, bah, si tu peux pas les revendre parce que personne n'en veut et qu'ils sont usés, tu peux en faire des chiffons, tu peux aussi les donner à Emmaüs, tu peux aussi acheter tes vêtements chez Emmaüs, voilà, moi c'est une association qui me tient beaucoup à cœur. Euh, ça correspond à mes valeurs parce que je crois que dans la vie on a le droit aussi d'avoir des gamelles de se planter et qu'on a le droit d'avoir une seconde chance donc voilà il faut les soutenir numéro 50 répare répare répare répare avant de vouloir racheter quand tu as des objets qui sont vieux usés, cassés, essaye de voir s'il n'y a pas moyen de les réparer et si tu sais pas comment les réparer ben comme d'habitude tu demandes à ton meilleur ami google comment je fais pour réparer mon imprimante comment je fais pour réparer mon téléphone comment je fais pour réparer ceci cela c'est possible Réparer, réparer, fixer, réparer. Je tiens à dire que j'ai quand même eu une sale expérience il y a quelques années avec une imprimante de la marque Canon, j'ai pas peur de le dire, parce que l'obsolescence programmée, eh ben je l'ai connue. Hein. En fait, dans l'imprimante, il y avait une puce avec un compteur de feuilles, et un jour, cette imprimante qui était super, qui marchait du feu de Dieu, eh ben, tu sais quoi, elle s'est juste arrêtée et elle n'a plus jamais marché. J'ai tout fait pour essayer de resetter, pour essayer d'effacer la puce avec le compteur de feuilles. J'ai tout, tout, tout essayé. C'était pas possible. C'était vraiment. Impossible, il a fallu que je rachète une nouvelle imprimante. Numéro 50, si tu as des crédits à la consommation, des crédits pour la voiture, des crédits que tu as contractés, bah, solde-les, solde-les, débrouille-toi, mais il faut absolument t'en défaire et les solder. Les... Il faut pas avoir de crédit, les seuls crédits qu'il faut avoir, les seules dettes, c'est des dettes qui sont intelligentes, c'est des dettes qui vont te permettre par exemple d'acheter un patrimoine immobilier si l'affaire est rentable. Là aussi, attention, je te dis pas de t'endetter pour faire n'importe quoi. Mais pour tout ce qui est dettes, crédit à la consommation, non. Non, non, ça c'est le moyen le plus efficace de devenir pauvre et de plus t'en sortir et de te couler carrément donc. Un conseil, c'est peut-être d'essayer de te concentrer sur la dette qui te coûte le plus cher. Tu peux peut-être essayer de voir aussi avec tes créanciers si tu peux essayer de renégocier tes dettes, si tu as des difficultés à t'en sortir aussi. Il ne faut pas hésiter à en parler. Si tu n'en parles pas, personne ne pourra jamais t'aider. Il y a des associations qui existent avec des gens qui peuvent être à ton écoute, qui peuvent t'apporter un soutien, qui te peuvent t'apporter de la méthode aussi pour essayer de t'en sortir. N'hésite pas non plus peut-être à en parler aux services municipaux de ta ville. Ils ont également peut-être des services qui sont dédiés. Quand on a un problème, quand on a un besoin il faut en parler si on n'en parle pas si tu n'en parles pas personne ne pourra jamais venir t'aider et la pire des choses à faire ce serait de faire l'autruche et de faire semblant que tout ça ça n'est pas un vrai problème crois moi là tu risquerais carrément de couler numéro 52 moi je t'invite à essayer de faire toi-même tes cadeaux tu sais on a parfois des cadeaux qu'on reçoit de personnes et on sait même pas ce que c'est ça nous intéresse pas et puis voilà ça a peut être une valeur marchande mais ça n'a aucune valeur affective ma maman me demandait ce que je voudrais pour Noël et je lui ai dit moi j'aimerais que tu me fasses bah, est un cadeau tout simple j'aimerais que tu me tricotes un pull et ce pull je te garantis que je vais l'adorer parce que c'est un pull qui va être fait avec amour c'est vrai que je vais garder pendant longtemps qui va être précieux qui va avoir du sens voilà un petit peu l'esprit dans lequel il faudrait essayer de te mettre pourquoi pas faire des cadeaux fabriquer des cadeaux et voilà faire un cadeau ça ne veut pas nécessairement forcément dire faire une dépense d'argent j'ai horreur de cette obligation complètement débile que noël ça devrait être comme une espèce de taxe où il faudrait lâcher du fric pour les enfants pour les trucs c'est pas du tout comme ça que je vois le truc et ça m'énerve tu peux même pas savoir à quel point pour moi faire des cadeaux pour un anniversaire pour un noël c'est faire un cadeau qui vienne du cœur c'est faire un cadeau qui vienne du de quelque chose qui semble utile pour cette personne et pas nécessairement acheter le tout dernier jeu vidéo ou la dernière connerie à la mode numéro 53 faire tes courses dans les enseignes discount bah oui si tu en restes sur les produits de base crois moi tu vas des pro, tu as des produits qui sont d'excellente excellente qualité et que tu vas payer à un prix bien moindre que si tu les achetais dans les plus grandes enseignes qui elles ne sont pas discount la différence c'est que ben, dans le magasin ça va être un peu moins sexy ça va être un peu moins bien organisé ça va être un un Peu euh, des marques euh, que tu connais un peu moins, et puis il faut voir une chose également aujourd'hui c'est que la plupart du temps, dans les enseignes Discount, on trouve des produits qui sont vraiment d'excellente qualité. Hein. Ils sont vraiment montés en gamme, ils sont sont vraiment mis à niveau. Hein. Numéro 54 pour tes meubles n'hésite pas à aller les acheter euh, d'occasion. Si tu achètes des meubles, par exemple, tu achètes une vieille commode chez Emmaüs, tu pourrais très bien la modifier, la mettre à ton goût, tu sais, en passant un coup de peinture, en la designant un peu à ta manière. Tout ce truc de récupération, moi je trouve qu'il y a quand même une belle idée là-dedans, c'est que un meuble, ben voilà, il devrait avoir au moins deux, trois vies, tu vois. Moi je faisais un truc par exemple à un moment, c'est que j'allais chez Ikea. Euh, j'avais euh, besoin d'une table ou j'avais besoin d'un meuble alors je regardais le modèle qui me plaisait et puis bah ensuite j'allais sur le bon coin et puis je recopiais carrément la référence tu sais le, le nom euh, qu'ils ont chez ikea de euh, la table ou du meuble ou du fauteuil et ça me permettait de le retrouver parce que en général les gens sur le bon coin quand ils vont vendre un meuble bah, ils vont donner son nom pour qu'il soit plus facilement trouvable et à ce moment là ça me permettait de l'acheter en le payant beaucoup moins cher alors effectivement parfois il peut arriver qu'il ait un petit scratch ou une petite euh, Griffe. bon voilà, à toi de voir parce que bah, après, tu pourrais également peut-être en profiter pour négocier encore un peu plus le prix au rabais. Je peux te donner une astuce supplémentaire, je l'avais déjà donnée dans une autre de mes vidéos, mais c'est pas grave, c'est que euh, les étudiants, tu sais, euh, en général, quand ils quittent leur logement vers le mois de mai-juin, eh ben ils ont pas envie de s'embarrasser à euh, déménager et à louer une camionnette et à devoir euh, tout faire. quoi. Donc en général, ce qu'ils font, c'est que bah, ils vont lourder leur meubles et à ce moment-là, tu pourras en profiter parce que tu as de belles opportunités à faire. Sachant que ben, ils vont pas s'embêter non plus pour les acheter en général ils vont faire une session euh, chez ikea avec papa maman et puis ben, c'est papa maman qui paye par contre ben, quand tu fais ça il faut que tu prévois euh, un véhicule pour le transport euh, du meuble et puis ben, il faut que tu prévois euh, également de l'outillage hein, parce qu'il euh, ne faut pas croire qu'ils vont t'aider hein, il va falloir que tu mettes la main à la pâte mais c'est une bonne manière pour arriver à récupérer des meubles de qualité à moindre prix numéro 55 apprends à bricoler mets toi au bricolage c'est pas très compliqué si tu sais rien faire et ben, encore une fois il ne faut pas hésiter à demander à ton meilleur ami google quand je sais pas faire quelque chose je demande je regarde une vidéo sur youtube je regarde un tutoriel et ça me permet de savoir comment faire après ben il faudrait que tu te conçoives aussi un petit kit d'outillage de base ça va pas forcément te coûter des mille et des cents et si tu bricoles pas tous les jours ça sert à rien non plus d'acheter des outils qui sont hyper chers peut-être que les outils peut-être pas de tout tout tout premier prix mais la gamme un petit tout, tout, tout peu au-dessus ben ça va te permettre d'avoir des choses qui sont performantes au niveau des outils les marques magasins en général sont d'excellentes qualité. numéro 56 et tu sais c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est de faire au maximum les entretiens de ta voiture par toi même alors bon pour ce qui est des vidanges par exemple franchement c'est pas très compliqué et puis bah, si tu as des choses qui sont un petit peu plus touchy qu'il faut que tu aies besoin d'aide ben bah, euh, peut-être que tu peux regarder dans ton entourage et que tu as euh, un copain un cousin un frangin un tonton qui a peut-être envie de t'aider et puis ben bah, voilà vous allez passer un bon moment à bricoler la bagnole le samedi après midi et puis à faire les petits travaux qu y a besoin de faire dessus il te suffit pour ça d'acheter aussi tes pièces directement sur Internet. Il y a par exemple quelques sites comme Oscaro, Mister Auto, Pièce Auto 24. C'est très simple et puis avec ça, tu vas avoir la possibilité d'entretenir ton véhicule à moindre frais. Et puis ensuite, pour les révisions qui sont un peu plus importantes... Comme la courroie de district comme les choses comme ça à ce moment là tu iras directement euh, chez le garagiste je vais un petit peu plus loin là dessus également sur les garagistes moi je te conseille d'éviter les grands garages parce que euh, j'en garde des souvenirs franchement douloureux voilà donc il euh, y a plein d'alternatives il y a les garages associatifs tu peux regarder euh, les garagistes indépendants tu peux regarder les petits garagistes tu peux regarder les gars euh, sur le bon coin euh, qui euh, font euh, de la mécanique voilà néanmoins euh, il faut prendre en compte le fait que ben, tu vas peut-être pas bénéficier de l'assurance euh, sur certains euh, certaines choses quoi donc voilà moi je te conseillerais peut-être de faire ça sur les petites euh, révisions les petits trucs euh, assez simples. et puis bah, ensuite pour les grosses c'est d'aller dans un garagiste euh, chez un garagiste indépendant numéro 57 il est urgent que tu te trouves une activité secondaire si tu n'as comme source de revenus que le fruit de ton travail tu es aujourd'hui dans une très grande fragilité cdi ou pas cdi le cdi il faut te dire que c'est un truc qui est mort qui n'existe plus et ça va devenir de plus en plus dur. Donc il faut absolument que tu arrives à développer des sources de revenus alternatives. Il y a plein de manières, il y a plein de choses à faire. Tu peux regarder sur mes vidéos, dans mes articles, il y a plein de choses que je recommande pour arriver à se constituer facilement et intelligemment des revenus alternatifs qui vont t'aider à mieux t'en sortir au quotidien. C'est une des bases du frugalisme. Si une des sources de revenus qui sont les tiennes se pète la gueule, il t'en restera d'autres pour compenser et continuer à avancer dans la vie. Si au contraire, tu ne dépends que d'une seule source de revenus et que tu ne peux plus en bénéficier parce que tu as perdu ton emploi, parce que ceci, parce que cela, tu te retrouves forcément dans une situation de très très grande fragilité et que tu te retrouves bah, à la merci de ce qu'on va te donner pour ton chômage ou pour ta survie en fin de compte. C'est une situation que j'ai déjà connue, c'est une situation qui n'est pas enviable et c'est une situation dont tu dois te sortir le plus vite possible. Numéro 58, il faut te former. Tu ne pourras jamais savoir faire ce que tu n'as jamais appris à faire. C'est bête ce que je dis, mais ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu vas apprendre au quotidien, ça peut te permettre de gagner des milliers, des milliers, des milliers d'euros. Ça peut te permettre de changer ta vie. Se former, c'est investir en toi-même. Pour te former, il y a des tas de manières. Lis des livres, consulte des blogs, va lire mes articles. Voilà, il faut te former. C'est essentiel dans la vie. Si tu ne te formes pas, tu vas stagner. Il y a autre chose aussi à savoir, c'est que ce que tu as appris à l'école, les connaissances et les compétences que tu as appris à l'école, si tu as quitté l'école depuis plus de cinq ans, il y a de fortes chances qu'elle soit complètement périmée. Quand tu veux entreprendre quelque chose dans la vie, quand tu veux entreprendre un nouveau projet, il convient absolument de te former. Si tu veux faire de l'immobilier et que tu ne t'es pas formé, tu as neuf chances sur dix de te faire en papayouté et de faire une mauvaise, un mauvais investissement. De la même manière, des mecs qui veulent investir en bourse et qui n'y connaissent rien, ils se font tous laminés, laminés, plus de 9 sur 10 hein, vraiment. Numéro 59, il faut que tu te bouges. Les fesses, tu sais, tu auras beau regarder cette vidéo 50 000 fois, tu auras beau passer ta vie à regarder tous les tutoriels sur internet pour à, comprendre comment arriver à devenir riche, comment à faire des sous, comment arriver à avancer sur le chemin du frugalisme et réduire aussi ton empreinte sur l'environnement. Si tu ne te mets pas en action, si tu ne te bouges pas, sois sûr d'une chose il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. Numéro 60, et je vais terminer avec celle-là profite du temps qui passe. Le temps ne passe qu'une fois, on ne vit qu'une seule fois, chaque seconde qui est écoulée est perdue à jamais. Essaye de profiter de ce temps-là pour le... essayer d'être avec tes proches, avec ceux que tu aimes. Essaye de faire ce qui est important pour toi, essaye de réfléchir à ce qu'il y a au fond de toi. Et puis il y a aussi un truc, c'est euh, ben, quand tu arriveras à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu pourrais regretter Quand tu vas regarder derrière, qu'est-ce que tu pourrais regretter C'est une Question qui personnellement m'obsède et c'est la raison pour laquelle j'essaye de tout faire pour vivre ma vie à 100% et je t'invite à en faire autant on n'est pas parfait on sera jamais parfait mais on essaye d'avancer on essaye de progresser et on essaye de se soutenir sans jamais se juger c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme si tu as aimé cette vidéo s'il te plaît laisse moi un pouce si tu me laisses un commentaire je te promets que j'y répondrai je t'invite s'il te plaît aussi à partager cette vidéo parce que bah tu sais cette chaîne j'essaye de la faire connaître et c'est un peu de faire croître en quelque sorte cette communauté enfin si tu veux aller plus loin il y a le guide des meilleures techniques frugalistes c'est complètement gratuit alors profites en c'est pour toi c'est cadeau voilà c'était jérémy je te dis à très bientôt merci salut ciao